Peter Valmont, bonjour, et merci d'avoir répondu présent euh, à ce podcast. Eh ben écoute, salut, merci à vous, merci à vous de m'avoir invité parce que c'était vraiment un régal. De rien, de rien, L'accueil est top dans vos studios, le matos, tout, enfin, donc c'était vraiment un plaisir ah, top. de jouer, vraiment, top. et de vous retrouver, donc c'est plutôt cool. Donc euh, comment t'as ressenti un peu ton set, parce qu'apparemment tu avais un message aussi à faire passer dans ton set ben... J'ai essayé de... Je voulais vraiment véhiculer un petit peu mon histoire à travers la house, à travers ce set. Alors, j'ai un peu mélangé plusieurs styles, plusieurs choses. Il y a même des fois, je me suis écouté je fais Ah ouais !» Je suis peut-être allé un peu loin. Mais euh, au final, je voulais vraiment jouer certains, certaines énergies qui m'ont marqué pendant toute ma carrière de, de DJ. Donc, c'est vraiment ce que je voulais véhiculer. Et je... Même s'il m'aurait fallu cinq heures pour, pour tout mettre, je suis assez content d'avoir pu L'énergie que je voulais euh, en une heure. En tout cas, c'est un très beau set, très nostalgique, je trouve. Ouais. Vachement énergétique, très dansant. En tout cas, on a adoré. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton passé euh, à, à travers. Parce que je sais que ça fait longtemps que tu mixes. Vas-y, dis que, euh, que je suis vieux. Vas-y, non, vas-y. <rire> <rire> c'est pas ce que je voulais dire, non, non, vraiment. C'est plus l'expérience que je veux faire ressortir un peu de toi. Euh. Donc, euh, si tu peux nous le raconter un peu euh, tes débuts quel tout âge tu as commencé Tout a commencé. Non, j'ai commencé il y, a... Putain, il y a 20 ans maintenant. Ouais Ouais. Euh, cette année, ça fait 20 ans. J'ai commencé tout simplement... Euh, J'étais au lycée, j'avais mon meilleur pote, on aimait, on aimait la, la house. On était à fond sur les Daft Punk et toute cette scène euh, de la fin des années 90, début 2000. Et... Euh, on s'était on dit, mais c'est quoi Nous aussi, on va le faire. Et euh, on a cravaché comme des chiens, euh, on va faire des, des, des saisons pour s'acheter du matos, des, des platines vinyles les trucs, les premiers sets, quoi. Et, euh, et on jouait, on faisait nos soirs entre, entre potes. Et ça m'a ça donné vraiment envie d'aller de, de plus en plus vers ça, à tel point que moi, quand je sortais en boîte avec tout, tous mes potes, au lieu d'aller draguer les gonzesses, je me calais à la cabine du DJ. J'étais comme ça toute la soirée. <rire> non, le mec s'est demandé, mais t'es qui toi Qu'est-ce que tu veux ouais. Et euh, il m'a pris un peu sous son aile. Et j'ai commencé à mettre les pieds dans les clubs comme ça, donc assez jeune entre guillemets, à 18 ans, euh, je suis devenu résident euh, et c'était trop tard, j'avais mis le doigt dedans, j'ai fait plein de choses à, à côté parce qu'à l'époque c'était très difficile de vivre. Euh, de, de, du métier de DJ. Bah c'était pas encore assez. Euh c'était pas aussi répandu, répandu. c'était pas payé pareil, il n'y a pas du tout de reconnaissance, c'était une blague. On disait, t'es DJ, ouais, tu fais quoi d'autre quoi Donc euh, à moins d'être vraiment déjà producteur, et il n'y avait pas encore cette, ce phénomène de DJ star, il y avait des pointures, mais c'était très très underground au début, à la fin des années 90. Même les. On parle toujours des, des Daft qui sont des, des, des méga stars, ils n'ont jamais voulu être des stars, ils ont voulu faire de la musique et c'est la qualité de leur, de leur travail qui en a fait des stars. Mais du coup, il n'y avait pas ce phénomène DJ star qui est vraiment apparu au milieu des années 2000 avec des, des gens comme Guetta, qui eux ont vraiment ouais. réussi à fédérer l'univers électronique. Ils ont et, créé une image vraiment de voilà, DJ Ils ont, ils ont sanctifié le, le métier de DJ. Donc moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, donc c'était galère. Donc j'ai fait plein de choses et après j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait de belles rencontres. J'ai voyagé, j'étais dans des endroits extraordinaires, dans des endroits un peu moins, dans des endroits bizarres aussi. <rire> euh, et et c'était cool, je me suis vraiment régalé jusqu'à ben jusqu aujourd'hui où je me retrouve à, à jouer pour vous et c'était vraiment euh, le top. C'est un honneur. <rire> C'est un plaisir. D'ailleurs, on va rebondir. Le premier matos sur lequel tu as mixé. Oh, putain, alors, attends. Euh... Alors, je, je me rafraîchisse un peu. Parce on se partageait donc avec mon pote, on se partageait un peu le matos. Lui, il avait une petite mixette BST pourrie. Ouais. Mais on était content, c'était notre première mixette. Après, j'ai eu une Gemini PS626. Je sais pas si vous parlez, mais c'était. J'étais tellement content, il y avait des fréquences. Ah ouais? Donc on pouvait queter euh, les fréquences et tout ça, c'était cool. Et j'avais un double lecteur euh, CD. Euh, c'était quoi? Je crois que c'était un BST ou un Pionnier aussi. Avec le... Le pitch, on, est obligé, on avait les boutons plus-moins, tout ça, il n'y okay. avait pas de molette. Et après, je me suis acheté mes premières platines, c'était des audiophonies TT2820, des platines vinyles, que j'ai gardées longtemps, elles étaient bien, elles étaient un peu moins lourdes que les Technics, mais je n'avais ouais. pas de budget pour les Technics. Donc. Ouais, ça a toujours coûté Mon cher. Mon premier set n'était pas flambiche, mais finalement, j'ai fait des super-soirs avec… C'est pas le… Mais c'est pas, pas le matos, matos qui... ouais. C'est comme en voiture, hein c'est pas le pilote qui fait la voiture c est, c est rapide. C'est hein. ce que tu veux faire. C'est ce que tu en fais, ouais. C'est ce, ce que tu veux véhiculer comme son comme toi euh, du coup, tu, tu en as parlé tout à l'heure, t'as beaucoup voyagé. Tu... Beaucoup, ouais, j'ai ouais, eu la chance de voyager un peu euh, grâce, à, grâce à la musique. J'ai commencé, moi j'ai commencé en Bretagne. <rire> c'était cool, c'était cool. Euh, c'était du club, c'était du généraliste. Donc je, je suis rentré dans le DJing par la house. Euh, mais j'ai été contraint de m'adapter au ce qu'on appelle le mainstream, vraiment la radio, ouais. parce qu'il fallait faire danser les gens. Et au final, quand on est DJ, euh, on est avant tout là pour faire danser les gens. J'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à mixer, internet n'était pas aussi puissant, mm -hmm. et donc les gens, ils n'avaient pas de, de, de, autant de facilité à choper tous les podcasts des DJ et à venir te voir. Ouais, je connais tout. Ouais, C'est ce que sûr. je regrette un peu aujourd'hui, les, les mecs qui connaissent tout. Nous, à l'époque, on allait encore dans les record shops, acheter des, des vinyles, euh, faire venir des, des imports des États-Unis pour avoir des, des, des trucs improbables et le jouer. Les gens, ils ne pouvaient pas chasser mes, c'était pas possible. Donc ils venaient te voir. C'est quoi ton truc Tu Non, je te dirais pas. <rire> on, entre DJ, on se cachait les, les, les, les vinyles pour, pour avoir le set. Quoi C'était c'était rigolo. C'était celui qui avait la petite pépite euh, faisait... c'est ça et, et, et là où, je, où donc J'étais à Brest, ouais. il y avait un petit before, je commençais en before à 19h, à 1h je partais en courant pour rejoindre mon club, je sortis du club à 5h, je repartais, on allait en after, et on ben bouffait ouais. une pizza et on jouait jusqu'à 10h du matin et euh, on, on se retrouvait tous les DJ des clubs en fait dans l'after et on se passait les, les vinyles. Je me souviens même des mecs qui collaient des scotches pour pas qu'on voit ce qu'il y avait écrit sur l'étiquette du vinyle <rire> parce qu'on passait l'un après l'autre. Et il y avait cette culture un peu de préserver euh, ces tracks comme des pépites. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a perdu. Alors, c'est un mal ou un bien, on a évolué, c'est pas grave. Mais ce que j'aimais, c'est que tu pouvais inculquer des choses aux gens. Tu leur passais leur tube radio, et entre deux, tu passais trois, quatre morceaux imprévus, un pop. Du moment que l'énergie était là, les gens accrochaient. Il y avait une plus grande ouverture d'esprit qu'aujourd'hui, où j'ai l'impression que tout le monde te demande un peu la même chose dans, dans les soirées. Et euh, à moins d'être dans des clubs vraiment pointus, où les gens ont une intelligence musicale et une ouverture d'esprit. Donc j'ai pu voir cette évolution et euh, je ne vais pas dire que c'était mieux avant, mais il y, y a des choses qui manquent, il y a des choses que j'adore aujourd'hui. OK. Donc euh, oui, après, euh, c'est comme tous les mouvements, il hein, y, y a une partie qui se passe vraiment sur le devant et une partie un peu plus underground, un peu, où ouais. euh, on ne voit pas tout, mais euh, ce qui se passe, c'est toujours aussi étonnant. Quoi. C'est ça. J'ai toujours, toujours essayé d'apporter de la qualité, même quand il fallait faire du, du populaire. Et, et du coup, euh, après, j'ai choisi aussi mes endroits. C'est ce, ce que Je reviens un peu sur la question que tu me demandais. Ouais, j'ai pu bouger. Je J'ai un petit peu bougé en France. Je me suis retrouvé ici, donc sur la, sur la Côte d'Azur. Mais il y a... c'était dans les 2015 ans ouais, 15-16 ans. Euh, j'ai eu, eu la chance d'avoir rencontré un, un, un gros DJ, producteur de musique, qui s'appelle Stan Courtois à Montpellier, et ça a été un peu une révélation. On s'est rendu compte qu'on qu aimait les mêmes choses, les, les, les mêmes influences musicales, et j'ai pu travailler un peu avec lui. Il organisait des grosses soirées dans un club de Monaco qui s'appelait Le Carrément. C'était un super, super bel endroit, et il faisait venir des grosses têtes d'affiches. Il m'a dit, je veux que ce soit toi qui fasses les warm-ups. Du coup, déjà, coup de bol extraordinaire, je me retrouve à faire des warm-ups incroyables de de gens comme euh, ben, tout le label anglais Defected avec euh, Simon Dunmore, Junior Jack, Kit Crème, Martin Solveig, les Copyright, on a fait Tiesto. Euh, Tiesto, j'avais pas fait le warm-up, c'était lui, j'avais fait l'après. Le, le, le Closer, c'était extraordinaire d'ailleurs. Pourtant, musicalement, c'était pas du tout ce que je jouais à l'époque, mais c'était de super belles expériences. Et de là, j'ai eu l'opportunité d'être pris pour euh, Nicky Beach au Mexique. Et à l'époque, il y avait le plus gros Nikki Beach du monde, se trouvait à Cabo San Lucas, Mexique. Une... Station balnéaire, un truc incroyable. Je suis arrivé là-bas, en vrai, c'était le spring drag. J'ai fait, c'est comme ça tout le temps. On fait, ouais, ok, ça va être compliqué. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion chez Paris, Dallas, de Dallas. On part au Mexique et dans l'avion, Dallas, Mexique, c'était un avion tout pourri, aéro avec des hélices, Je me suis dit, je vais mourir. Et je voyais tous les, les, les mecs qui en short de, de bain, les, les nanas, c'était en pom-pom short en jean avec le, le maillot de bain en train de boire des bières. Il y en a une ou deux, tu, le maillot il bougeait un peu. Dans l'avion, tu ouais, je vois le. le et je pars où mais je pars. Oui, en fait, je sais où je suis parti et c'était extraordinaire. Je suis à peu près un an là-bas, je suis rentré pour de, des raisons personnelles et là, je me suis retrouvé en la région parisienne. J'ai eu la chance de tomber sur un gros club. Je me suis éclaté, on faisait 2000 personnes. Là, il fallait vraiment envoyer. C'est là que j'ai cet amour un peu du big room qui m'est venu parce que moi, je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer au delà de jouer la musique que j'aime, c'est de faire kiffer les gens que j'ai en face de moi. Et si pour ça, je dois sortir de ma, ma zone de confort, envoyer des sons que je ne connais pas, ben, je vais les apprendre. Du moment que tu sais, quand tu te retrouves debout sur ta régie, les pieds entre la table et les platines, en train d'arroser les gens avec du champagne qui sont en train de dire « Ah !» Il se passe un truc. Et c'est <rire> cette communion que j'ai toujours aimée. Parfois, c'est dans un petit club où tu vas jouer très garage, sous le full, underground, et les gens, ils sont tout près de toi en mode boiler room, et c'est kiffant, ouais. euh, et parce qu'ils ont cette culture, donc l'échange se fait plus spirituel, et il y a des fois où il faut envoyer du lourd et l'échange est plus… presque charnel, quoi. C'est ouais, t'envoies t'envoie vraiment l'énergie le, le, euh, presque physiquement aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et après, c'est là où j'ai commencé à, à quitter plus ou moins, enfin, à lâcher un peu les platines pour être directeur artistique de club ouais. en parallèle. C'est comme une évolution naturelle. C'était cool. Je continue à mixer parce que je n'ai jamais été capable d'arrêter. Mais en même temps, tu, tu vois toute l'autre partie. Et tu comprends aussi qu'en euh, club, tu es là pour satisfaire les gens, pour les faire venir, pour qu'ils passent une bonne soirée, qu'ils prennent de la bouteille, etc. Il y a un aspect économique que tu n'as pas du tout en tant que DJ, c'est très intéressant aussi, ça, et mine de rien, ça influence ta façon de travailler. Ouais, ouais. Des fois, tu dis ouais, « je, je vais jouer ça parce que j'ai besoin de cette énergie dans ma soirée à ce moment-là. » Donc, tu rentres dans un côté un peu mercantile et un peu moins artistique. Eh oui, parce que tu es là pour faire du business, faire tourner de, le, le club. Euh, mais c'est une facette que j'ai trouvé intéressante et, euh, et tout ça, j'ai fini par échouer dans, mine de rien, le premier club libertin de France, ou l'un des premiers clubs libertin de France <rire> sur la côte. C'était assez cool parce que là, c'était très, très différent, parce que les gens ils viennent pour autre chose, mais tu dois quand même, Garder, quand même les encanailler euh... sur la piste, etc. Et c'est improbable. Déjà, les tenues sont improbables, les situations sont improbables, mais musicalement, il y a, tu peux aussi te faire plaisir. On a fait, je me rappelle avoir fait une poule de la plus grosse poule partie libertine de France. On avait 4000 m² à Saint-Tropez. Enfin, un truc incroyable, incroyable, avec une, un, un line-up de DJ et, et toi au milieu, tout ça. Pareil, je gérais un peu l'organisation du truc et en même temps j'avais mon set au milieu, c'était ouais. assez cool. Et j'ai fini donc à faire plus de, du privé, avec des boîtes d'événementiel, des choses comme ça. Euh, donc encore une fois, une énergie différente. Voilà, j'ai beaucoup bougé. Dans ce laps de temps, j'ai aussi eu la chance d'aller faire des sets à New York, des sets à Moscou, probablement l'un de mes plus beaux souvenirs. Moscou, j ai, j ai, moi j'ai l'habitude de dire que les Russes, ils font la fête comme si demain, ils allaient tous mourir. Donc, musicalement, tu peux te permettre des choses incroyables, du moment qu'il y a une énergie, du moment qu'il y a un message, ils s'en foutent que ça soit mainstream, ça. Ils ont besoin de références, mais tu peux leur envoyer un truc absolument inconnu, s'ils si, l'envoient du lourd, ils vont te mettre au plafond. Et j'étais deux fois en Russie, ça reste parmi mes plus beaux souvenirs de, de DJ, c'est déjà, ils t'accueillent comme un prince, et musicalement, enfin, c'est vraiment incroyable. Du, du coup, je, je me permets, hein, je rebondis mmh. un peu sur ce que tu dis. Au Niveau de tes inspirations musicales, parce que du coup tu as changé beaucoup de t'es passé, de... passé du club, soirée privée, euh, un peu tous les... les thèmes un peu de, de soirée qu'on peut croiser. Ouais, et euh, comment toi tu rebondis un peu dessus? Comment tu t'inspires un peu? Ou comment même tu, tu... tu ressens le public? Mais j'ai j'ai évolué en fait tout ça au début. J'étais euh... j'étais. Ultra intransigeant, c'était super dur parce que je voulais jouer mon style. Il ouais. n'y a que ça qui m'intéressait et du coup ça ne marche pas toujours. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, si tu veux vraiment jouer, il va falloir que tu joues aussi pour les gens. Je considère que dans tous les styles, quels qu'ils soient, tu as du bon et tu as du très très mauvais. Ouais. Je ne suis pas là pour juger parce que les goûts sont subjectifs, mais tous les styles m'apportent quelque chose. Et euh, si tu veux, moi j'ai découvert la house par. Euh, toute cette scène fin 90, début 2000 nuit, là. essentiellement les Daft Punk. Y avait, en France, il y avait des gens comme Bob Sinclair. Il y avait Laurent Garnier plus dans un côté un peu techno avec le label F.com, qui est juste incroyable, et Mister Oiseau, toutes ces choses-là. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, surtout, il y avait beaucoup de samples disco et c'était marqué sur le, sur le vinyle contient un sample de tel morceau, tel morceau. Et le premier club dans lequel j'ai bossé, c'est le, le plus vieux club de France dans le sens où il a... Euh, c'est la plus vieille présence familiale. Ça appartient à la même famille depuis les années 1920. Donc, ils ont traversé tout ça, même la guerre, ça a été rasé et tout. Et si tu veux, il y a une, les bureaux au-dessus et il y a une pièce qui est remplie de vinyle, parce que tous les labels tout envoient les vinyles au club. Et depuis que les, les labels envoient les vinyles au club, eux, ils ont tout stocké. Et j'allais dans ce, ce, cette grotte, ce monde merveilleux, la caverne d'Alibaba et là, je cherchais tous les centres que j'avais vus. Et, et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup le disco, la funk, la soul. Et à travers tout ça, j'ai découvert une nouvelle énergie, je trouvais ça absolument génial. Tout ça, j'ai regardé d'où ça venait, ça m'a remonté un peu au, au, au RB, mais pas le RB qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelait vraiment le rhythm and blues, qui était une musique noire américaine faite euh, avec les instruments de, du, du rock, rockabilly, qui était plutôt d'une culture blanche. Et, et, et eux, ils ont ré récupéré ça pour faire leur style euh, en mélangeant leur, leur, leur, leur, leur culture euh, blues, etc., jazz. C'est un mélange. Et du coup, ça m'a fait remonter aux origines du rock. Et de là, je suis redescendu pour redécouvrir le rock jusqu'à aujourd'hui, même en me lançant dans le métal. Donc j'ai vraiment voyagé à, à travers la musique en passant de, de la house au disco, en remontant, je redescends dans le rock. J'ai fait une incursion hip-hop et hip-hop old school. Et pour moi, old school, c'est vraiment ce qui se fait au tout début du hip-hop, donc euh, fin 70, début 80. Les Run DMC, Curtis Blow, Joko, ce genre de choses qui sont bien massifs. C'était oh, à, oui. à la limite entre le, le, la, la funk. Le hip-hop, ça vient de là d'ailleurs. Les mecs, ils jouaient des, des morceaux de funk. Euh, dans les blocs parties, dans les quartiers, il y avait le, le MC qui, qui, qui, qui, racontait, qui, a raconté, qui racontait la vie qui du quartier. La food, et qui... donc, pour pouvoir parler, le mec, ils enchaînaient juste les breaks. Dans chaque morceau de funk, de disco, il y, un, il y a un morceau de break. Et ils envoyaient le, les breaks et le mec, il, il parlait. Ils ont commencé. C'est un peu comme ça qu'est qu né le hip-hop. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste du hip-hop, mais c'est cette histoire qu'on m'a racontée que, qu que, qu raconté, que j'ai trouvée absolument géniale. Et euh, du coup, j'ai continué à évoluer dans, dans, dans la musique. J'étais très house garage, un peu comme je le disais sur le label defective que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Et euh, dans les années ouais, 2010, justement, quand je suis retrouvé dans ce gros club en région parisienne, j'ai commencé à devoir envoyer du plus lourd. Et là, je me suis tourné vers la scène ce qui était euh, prépondérante un peu à l'époque. Et j'ai trouvé ça, euh, je trouvais qu'il y avait une puissance dans la c'était même plus des, des, des presque des... sons des artistes, mais il y un côté ingé son quoi. La qualité du son prend la, la Swedish House Mafia, dont j'ai voilà. joué un, un track. La qualité du son, c'est punchy, c'est incroyable. incroyable. Et, et c'est une musique qui te, qui te prend, qui t'emporte de force. Je pas le choix. Tu es au milieu, tu pars avec. Et, euh, et donc, c'est un petit peu ces, ces univers là. Donc, bon. moi, je touche, j'essaye de toucher à tout. J'aime beaucoup le hip hop, ça dépend quoi. Ouais. J'adore le rock. Euh, j'adore bien sûr la house électro, il y a plein de choses, j'adore la techno. Je me suis même retrouvé une fois, je me souviens, dans une free party, c'était en mode euh, art Tech, tribe, je comprenais <rire> rien à rien. Je suis arrivé là-bas, je me dit mais ils m'ont emmené où les mecs Et euh, je me souviens, j'ai pris un coca, je n'ai même pas pris j un coca, je l'ai ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert, il n'y avait rien dedans. Et les mecs, il y avait dans une chapelle désaffectée, les lasers, le truc. je me suis laissé emporter, je suis en train de kiffer la tribe. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment une question d'atmosphère, je pense, la musique. C'est une question d'énergie, d'atmosphère. Si le mec est bon, qui t'envoie des bonnes vibes en jouant, tu pars avec lui. Tu pars avec lui, c'est sûr. Je me suis retrouvé dans des soirées à envoyer du. Et le mec, il vient me voir en fin de soirée. Putain, moi, j'aime que le hip-hop. Euh, je comprends rien et tout. Et ce que tu m'as fait ce soir, j'ai rien compris, j'ai adoré. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse te faire, puisque du coup, le mec, il a compris ce que tu voulais véhiculer. Donc, pour moi, la musique, c'est avant tout une question d'énergie. Tu prends les gens, tu les emmènes là-haut. Et ils redescendent quand toi, tu as décidé. OK. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai toujours essayé de, de, de véhiculer dans, dans mes sets. À côté de ça, tu t'es lancé dans la l'apprendre un petit peu. Ouais. Donc, ouais. euh, tu peux nous dire quelques mots après euh... Oui, euh, j'ai, alors, l'approche j'ai toujours essayé d'en faire un peu en parallèle, ça a été très très galère, parce que je ne suis pas du tout musicien. Ouais. Donc, euh, je retrouve n'importe quelle mélodie sur un clavier, mais comme ça, quoi. je ne suis pas du tout fluide. J'ai appréhendé la musique, du coup, différemment. Et euh, le... du coup, je me suis associé avec un... un vrai musicien, qui était, euh... qui, lui, est de formation classique, il est parti de solfège à 5 piges et tout. Deux, ans, deux, trois ans d'études de, de solfège sans toucher un clavier, le truc ouais. a, a dégoûté de la musique, mais non, lui, il est incroyable par contre. Et euh, j'ai monté un, un petit duo avec lui qui s'appelle Spanky Palace. On travaille, on est encore en train de travailler euh, su, sur, sur nos projets parce qu'on on a dû faire des pauses pour des raisons perso pendant un moment. Là, on, on s'est remis... Euh, confinement aide, ça aide. Et euh, lui, il vient du rock, vraiment, voire punk, métal un peu. Donc, il a vraiment une culture très, très rock. Moi, je vraiment de, de la house, voire même j'ai une grosse culture disco. C'est des trucs qui ne vont pas du tout ensemble à la base et on a réussi à les associer, on a trouvé justement un terrain d'entente un peu sur cette, euh, ce, ce, ce, ce terrain un peu progressif, big room, quelque chose d'assez massif, puissant, ouais. mais très mélodique. On mélange euh, des compos électroniques avec des vrais instruments. Ouais. On enregistre sa guitare, on enregistre sa basse. Euh, en, il voilà, y a vraiment une partie très mélodique. Ouais. Euh, C'est euh, très bizarre et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, on a une chaîne YouTube qui s'appelle bah, Spanky Palace, tout simplement. On a deux tracks pour l'instant dessus euh, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver bon, très très prochainement. Arriver, cool. On est assez pointilleux, on veut avoir un, un bon son et c est, c est... tant qu'on n'est pas content, on ne balance pas le truc. Ah bah voilà. Carrément, carrément, c'est le but. Mais donc ouais, on est dedans et on essaie d'avancer. On a même on a failli signer un track à une époque, euh, avec euh, Spinning, mais ils avaient déjà trop de tracks. C'était à l'époque des gros Martin Garrix, tout ça. C'était un, un truc un peu en énergie ternaire comme ça. Et, euh, et quand ils ont eu le truc, hein, d on en a signé 5 comme ça, ça ne sert plus à rien. <rire> voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et du coup, euh, dernière question, ouais. je pense qu'il sera la plus, euh, la plus euh, attendue, <rire> dans un sens. C'est quel est le, le meilleur conseil que tu pourrais donner à un débutant euh, par rapport à ton expérience ouvre, ouvre, ouvre ton esprit. Euh, écoute, écoute les gens et en même temps écoute, écoute la musique en fait, écoute la musique, fouille la musique, sûr, ouais. cherche la musique, t'enferme pas dans ton truc. C'est bien d'avoir un style, c'est bien de, de s'accrocher à quelque chose, mais élargis ton, ton, ton spectre parce qu'il y a des choses incroyables dans tous les styles et tu vas prendre encore plus de le pied en, en, en mettant des choses nouvelles que tu connais pas, que tu comprends pas forcément au début. La musique, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est un univers qui est infini. Faut fouiller. Ouvre, ouvre ton esprit, ton focus au maximum et puise tout ce que tu peux, reprends tout ce que tu peux, c'est ça qui est merveilleux. Écoute tous les DJ, écoute tous les artistes, intéresse-toi à la musique en général. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil pour, pour, pour être DJ, au delà du musicien ou là où le musicien va vraiment être pointu dans son style, euh, et c'est génial, un DJ, il est obligé de s'ouvrir à tout. Ouais. Il est, il est, et ce n'est pas une obligation d'ailleurs, c'est une chance. On n'est pas, euh, pas, pas guitariste, donc on n'est pas obligé de se cantonner, à cantonner la guitare. On peut jouer de tout. Ouais, ouais, et c'est ça que je trouve merveilleux. Et moi, quand je galère parce que je suis pas musicien, je me dis c'est aussi une chance parce que du coup, j'ai ouvert mon spectre par rapport à des musiciens qui sont très pointus dans leur style. Moi, j'ai pu taper dans tous les styles. Et ça, c'est vraiment génial parce que ben, j'ai je, je, je, découvert des choses incroyables et je continue, et je continue. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment dans la musique. C'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir participé à cette interview. Ben, merci à vous. Merci d'avoir partagé ton expérience et tes ressentis. Ben, C'était euh, avec plaisir. J'espère qu'on va se revoir. Ben ouais j'espère aussi. <rire>